Vous avez vu dans Ça m'intéresse Ah, ils nous ont fait tout un article sur le sourire. Hein. Alors, euh, il dope notre santé, il a des effets bénéfiques sur le cerveau et il parvient à influencer les autres. Et ben, ça marche pas à tous les coups. Alors, euh, figurez-vous, j'ai essayé sur Jean-Mi. Hein. Alors, euh, je lui ai fait mon plus grand sourire, plus beau sourire, magnifique. Je lui ai dit euh, Jean-Mi, euh, masse-moi les pieds, s'il te plaît. Et eh bien il l'a fait. Ben oui, d'habitude, euh, c'est même pas un regard. Alors j'ai continué. J'ai dit, euh, Jean-Mi, fais-moi une tisane, s'il te plaît. Mais ben, il l'a fait. Alors j'ai continué. Jean-Mi, s'il te plaît. Écoute-moi. Et eh ben là, plus rien, plus personne, fermé, rideau. Hein, il est parti se coucher. Mais mais, j'avais rien de spécial à lui dire. Et eh ben, c'est mon sourire qui m'a trahi. Et eh ben, voilà. Et eh ben, je vais le travailler. Il paraît qu'il y en a 19. Et eh ben, je vais le travailler. Le sourire sur l'écoute. Chami va m'écouter. Voilà. Je vais le réveiller. Chami Chami